Tout investisseur doit au moins envisager d'investir dans les crypto-monnaies s'il veut améliorer ses performances. Cela étant dit, vous devez également savoir dans quoi vous vous engagez avant de commencer, et voici les facteurs que vous devez connaître. Avantage de l'investissement dans les crypto-monnaies Comparé à d'autres actifs financiers, les crypto-monnaies peuvent offrir les rendements les plus élevés. Par exemple, la valeur du Bitcoin a augmenté de plus de 300% au cours des cinq dernières années, tandis que celle du Dow Jones a progressé de 38% sur la même période. Certains altcoins ont eu des rendements encore plus élevés, ce qui signifie que vous pouvez gagner beaucoup plus avec les crypto-monnaies. Une autre raison d'investir dans les crypto-monnaies est qu'elles sont facilement accessibles ou que vous soyez dans le monde. S'il est vrai que les investissements financiers classiques, comme les actions, sont devenus plus faciles à réaliser grâce à des applications mobiles telles que Robinode, ces dernières exigent toujours que vous disposiez d'un compte bancaire pour approvisionner votre compte. En revanche, les bourses de crypto-monnaies n'ont besoin d'aucune institution financière pour acheter des crypto-monnaies. En fait, bon nombre des bourses les plus populaires acceptent des solutions de paiement local utilisant des devises locales, ce qui signifie que tout le monde peut investir dans les crypto-monnaies, quelle que soit sa situation géographique ou ses préférences. Les inconvénients de l'investissement dans les crypto-monnaies D'un autre côté, les crypto-monnaies ont la réputation d'être très volatiles. Cela peut être bénéfique à certains moments, mais cela signifie aussi que les prix sont imprévisibles et peuvent entraîner des pertes considérables en cas d'effondrement des cours. Les actifs financiers traditionnels sont généralement plus stables en raison de la réglementation, ce qui explique pourquoi les sociétés d'investissement institutionnels les préfèrent. Ensuite, il y a le problème de piratage, des escroqueries aux crypto-monnaies ou simplement la perte de vos clés privées. Sans précautions appropriées, il est possible de perdre tout son investissement en un clin d'œil, comme nous l'avons vu lorsque le stablecoin coin algorithmique TerraUSD s'est effondré en 2022. Et n'oubliez pas que ces actifs ne sont pas assurés par les banques, de sorte que lorsqu'ils sont perdus, ils le sont pour de bon.